Bonjour, cette vidéo vous montre comment vous pouvez intégrer des modules Interaction dans votre propre espace de cours. L'intégration de modules dans l'espace de cours en utilisant la fonction Restauration peut être faite ainsi que les données sauvegardées dans le fichier MPZ sont ajoutées aux données déjà existantes du cours qu'elles fusionnent avec ce cours. Cliquez dans la fenêtre Interaction sur le nom du fichier MBZ du module Télétandem souhaité pour le télécharger. Cliquez dans votre espace de cours dans le bloc Administration sous Administration du cours sur Restauration. Choisissez le fichier MBZ téléchargé soit via le bouton Choisir un fichier ou, plus facile, par Glisser-Déposer, Téléchargez le fichier et cliquez sur le bouton Restauration. Cliquez tout en bas de l'aperçu de la sauvegarde sur Continuer. Sur la page suivante, cliquez sous Restaurer dans ce cours sur Continuer. L'option sélectionnée devrait être Fusionner le cours sauvegardé avec ce cours. Ensuite, Cliquez deux fois en bas, suivant, puis cliquez sur « Effectuer la restauration ». Après la restauration, cliquez sur « Continuer » pour entrer dans votre cours. Maintenant, cliquez dans votre espace de cours en haut à droite sur « Activer le mode édition ». Ainsi, vous pouvez déplacer les sections ou les ressources et activités ajoutées aux emplacements souhaités ou supprimer les inutiles. Choisissez au thème « Le coin des enseignants lire et que » à droite, sous « Modifier »,« Cacher la section ». Ainsi, le titre et le texte de l'explication sont cachés pour les élèves. Quelques précisions utiles. Vous ne pouvez pas enregistrer le contenu du module « Interaction » directement dans une section de votre cours mais vous pouvez déplacer les matériaux et les activités dans une ou plusieurs sections après la restauration. Lors de la fusion avec des ressources et des activités existantes dans votre cours, les ressources et les activités des modules Interaction sont ajoutées aux sections. Vos titres de sections déjà créés ne seront pas modifiés et peuvent être adaptés par la suite. Bon travail avec les modules Interaction.